Dans cette vidéo, nous allons parler du sujet des métaclasses. La métaclasse est l'objet qui va créer toutes les classes en Python. C'est par conséquent très important de comprendre ce mécanisme pour améliorer votre compréhension du langage. En pratique, à quoi peuvent servir les métaclasses En fait, elles permettent de modifier les objets classes au moment de leur création. Donc, Vous pouvez par exemple valider des noms de méthodes dynamiquement. Vous pouvez également générer automatiquement des méthodes, créer des propriétés ou des descripteurs de manière automatique. En fait, dès que vous utilisez des grosses librairies, il est probable que les métaclasses sont à la manœuvre. Par conséquent, c'est important de comprendre cette notion, et même si vous n'implémentez pas vous-même des métaclasses, la compréhension de ce mécanisme de création des objets permettra d'améliorer de manière importante vos compréhensions du langage. Regardons maintenant cette notion de métaclasse. Dans cette vidéo, nous allons aborder trois notions importantes, et ces notions sont importantes parce qu'en Python, tout est un objet, mais tous les objets n'ont pas exactement les mêmes propriétés. En fait, dans cette vidéo, nous allons détailler le, les propriétés de trois objets particuliers, les métaclasses, les classes et les instances. Alors commençons par nous poser une première question. Quelle est la superclasse de toutes les classes en Python Nous avons déjà vu, lorsqu'on a parlé des classes, que Object était la superclasse dont on héritait automatiquement lorsqu'on définissait une classe. Alors regardons cela. Je définis une classe C et je regarde quelle est la superclasse de cette classe je vois que c'est « object ». Ça, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Et regardons quelle est la superclasse de « object ». Je vois que la superclasse de « object », c'est rien. Donc, Ce qui nous confirme bien qu'il n'y a rien au-dessus de « object » dans l'arbre d'héritage. « object » est la superclasse de toutes les classes. Donc, je vais classer « object » dans la catégorie « classe », mais avec une propriété un peu particulière, c'est la superclasse de toutes les classes. Confirmons cela en regardant les types built-in. Quelle est la superclasse de « int » C'est « object ». Quelle est la superclasse de DICT C'est OBJECT. Et quelle est la superclasse de STR C'est également OBJECT. Donc on voit que je définisse une classe moi-même avec l'instruction classe ou que je prenne un type built-in. Ils ont tous pour superclasse la classe OBJECT. Alors quelle différence maintenant j'ai entre une classe et une instance Une classe a pour type l'objet TYPE et une instance a pour type sa classe. J'ai également deux autres différences avec les classes que je vous présente rapidement. C'est que les classes peuvent avoir des sous-classes, pas les instances. Et que les classes peuvent avoir des instances, pas les instances. Donc revenons sur cette notion de type. Le type d'une classe est l'objet type. Donc je définis une classe C et je regarde quel est le type de l'instance de C. Le type de l'instance de C, c'est sa classe C. Donc I, je le classe dans la catégorie instance. Quel est le type de la classe C C'est type. Donc C est clairement une classe, je le classe dans la catégorie des classes. Ensuite, je vais regarder avec les types built-in. Quel est le type de 1 C'est int. Donc 1, c'est une instance. Quel est le type de int C'est type. Donc int, je le classe dans la catégorie classe. Quel est le type de la chaîne de caractères A C'est str. Donc A, la chaîne de caractères A, c'est une instance. Et quel est le type de str C'est Type, donc str, je le classe dans la catégorie type. De nouveau, vous voyez que Python ne fait aucune différence entre les types built-in et les classes que vous avez définies vous-même. Toutes les classes ou tous les types built-in héritent de type. En fait, vous n'avez pas de différence en Python entre un type built-in et une classe que vous implémentez. Ce sont des objets qui se comportent exactement de la même manière. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que type est le type de toutes les classes en Python en fait, ça veut dire quoi être le type d'une classe Le type d'une classe, c'est l'objet qui instancie cette classe, donc qui va créer l'objet classe. Type est l'objet qui instancie toutes les classes en Python. Et par définition, un objet qui instancie toutes les classes, c'est ce qu'on appelle une métaclasse. Donc une métaclasse, ça n'est rien d'autre que ça. C'est un objet qui va instancier les classes. Et en Python, on a une seule métaclasse, c'est l'objet type. Donc maintenant, si je reprends mon affichage, je vois que j'ai une seule métaclasse en Python c'est type j'ai un certain nombre de classes, j'ai toutes les classes built-in, puis toutes les classes que je vais créer moi, et Object, qui est un objet un peu particulier, mais qui est la super classe de toutes les classes, et ensuite j'ai mes instances. Une propriété importante du type de la métaclasse, c'est qu'en fait, le type d'une classe, c'est également le type de sa sous-classe. Donc regardons ça. Je crée ma classe C. Et je crée une classe D qui hérite de C. Quel est le type de object, La superclasse de C, c'est type. Quel est le type de C C'est encore type. Et quel est le type de D, la sous-classe de C C'est encore type, hein, comme je vous l'ai expliqué. Le type d'une classe, c'est le type de sa sous-classe. Pardon, le type d'une classe, c'est le type de sa superclasse. Alors maintenant, vous avez bien compris qu'on avait deux primitives un peu particulières. On a type et on a object il faut comprendre que ces objets sont créés automatiquement lorsqu'on démarre l'interpréteur. C'est les premiers objets créés. Et qu'après, tout le reste hérite ou est créé par ces deux primitives. Donc, regardons, mais quel est le lien entre type et object En fait, si on regarde quel est le type d'object, c'est type. Ça n'est pas une surprise. Type, c'est la superclasse de toutes les classes. Object est une classe, donc type a créé object. Quelle est la superclasse de type Là encore, ça n'est pas une surprise. Object est la superclasse de toutes les classes. Type est une classe, une métaclasse, mais c'est une classe. Donc, type hérite de object. Et pour finir, quel est le type de type Ça, c'est quelque chose qui peut être un peu perturbant. On voit que c'est type. Donc, ça veut dire que type est son propre type. En fait, c'est une convention qui a été prise en Python. Type, c'est le premier objet qui est créé par l'interpréteur. Mais comme on dit que type est la superclasse de toutes les classes, et eh bien en fait, c'est même la superclasse d'elle-même. Voilà, c'est une notation conventionnelle. Donc, pour résumer ce que nous avons vu, nous avons deux primitives type. Et object. Ce sont les deux objets qui sont créés au démarrage de l'interpréteur. Maintenant, quel est le type hérite de quoi Type hérite de object. Donc en rouge, on a la relation d'héritage. Et en vert, on a la notion d'instanciation. Object a été instancié par type. Donc type est la super classe, une autre manière de le dire, où le type d'object, c'est type. Et type est également sa propre métaclasse, c'est type qui instancie type. Maintenant, je crée une classe B. Ma classe B va hériter d'objects et va être instanciée par type. Si je crée une classe C qui hérite de B, C hérite de B et est instanciée par type. Et, en fait, si je, et ensuite, si je crée une instance de C, ben mon instance de C est instanciée par la classe C. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut créer nos propres métaclasses en Python Et la réponse est clairement oui. Seulement, il y a deux manières de créer des métaclasses en Python. La première manière d'écrire une métaclasse, c'est de l'écrire en C. L'avantage d'écrire votre métaclasse en C, c'est que vous avez un contrôle total sur l'allocation de la mémoire. Vous pouvez donc faire absolument ce que vous voulez. Seulement, c'est un sujet extrêmement complexe qui dépasse de loin le cadre de ce MOOC et nous n'en parlerons pas plus. Une deuxième manière d'implémenter des métaclasses, et qui est une matière plus courante, c'est d'écrire vos métaclasses directement en Python. Vous n'aurez pas accès au mécanisme d'allocation de mémoire, mais par contre, vous pourrez toujours modifier votre objet classe au moment de sa création. Comment est-ce qu'on fait pour écrire une métaclasse en Python Il suffit de créer une classe qui hérite de l'objet type. Encore une fois, en faisant ça, vous aurez contrôle sur la pré de la classe et sur l'initialisation de l'objet classe. Donc, regardons ça un peu plus en détail. Comment est-ce que la métaclasse crée l'objet on va revenir sur ce processus de création de l'objet classe dans l'interpréteur Python. À gauche, je vais vous montrer le code que l'on écrit dans du code Python classique et à droite, ce que fait l'interpréteur. Donc, vous créez une classe C qui contient une liste et deux méthodes init et reset. Que va faire l'interpréteur au moment de l'importation de, de ce code et au moment de la création de l'objet classe Donc, L'interpréteur, lorsque vous définissez une classe, va déjà garder le nom de la classe C, il va s'en souvenir. Et ensuite, il va exécuter le bloc de code de la classe. Donc, il va créer la variable lst et l'objet list, les fonctions enfin, ou les méthodes init et reset, et créer les objets correspondants et les noms correspondants à ces objets. Et ensuite, il va créer un espace de nommage qui va être un dictionnaire qui va avoir comme nom chaque objet défini dans la classe et comme valeur chaque objet qui a été créé. Et pour finir, l'interpréteur va appeler la fonction built-in type, donc il va dire c, le nom de la classe, égale à type de le nom de la classe, la superclasse, ou les superclasses dans un tuple, et ensuite l'espace de nommage. Voilà. Donc c'est essentiellement les différentes étapes que va parcourir l'interpréteur. En pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais ici je vous présente ce, dont nous avons besoin, ce que nous avons besoin de savoir dans le cadre de cette vidéo. Donc que va faire l'appel de type En fait, l'appel de type va appeler la méthode call sur la super-classe type, et en fait, cet appel call, qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler une méthode new, qui va créer à proprement dit l'objet classe, et une méthode init, qui va instancier cet objet classe une fois qu'il a été créé. Donc, new, c'est la méthode qui est responsable de la création de cet objet classe, et init, c'est la méthode qui est responsable de l'instanciation de cet objet classe. Donc, on voit qu'on peut avoir un petit peu de confusion entre le rôle respectif de new et de init. Et on peut même se demander, mais en pratique, qu'est-ce qu'il faut que j'implémente Est-ce qu'il faut que j'implémente new ou est-ce qu'il faut que j'implémente init En pratique, on implémente très souvent new parce que c'est la méthode qui donne le plus de flexibilité, même si elle est un tout petit peu plus compliquée à mettre en œuvre. Donc, regardons maintenant un exemple d'implémentation de métaclasse. Je vais créer une métaclasse que j'appelle lower Metaclass qui hérite de type. Pour créer une métaclasse, il faut obligatoirement hériter de type. Et quel va être le rôle de cette métaclasse Cette métaclasse va avoir deux rôles. Le premier rôle, ça va être de dire que toutes les classes qui sont instanciées par cette métaclasse vont automatiquement hériter d'une autre classe. Le deuxième rôle, c'est que cette métaclasse va valider la syntaxe des méthodes. Et donc, si j'ai des méthodes qui ont une mauvaise capitalisation, elle va automatiquement les mettre en minuscules. En pratique, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on ferait, mais en pratique, on pourrait tout à fait valider la correcte syntaxe des méthodes en fonction d'une certaine convention de nommage établie par une librairie ou par un framework. Donc, regardons maintenant l'écriture de cette métaclasse. Je crée une méthode new, donc c'est la méthode qui va créer euh, ma classe, qui prend comme argument la classe, le nom de la classe, les superclasses, et le dictionnaire, l'espace de nommage. Donc, on voit que lorsque je crée une classe, j'ai accès à tout. J'ai accès au nom de la classe, que je peux modifier, j'ai accès au super classe basis, que je peux modifier, et j'ai accès à l'espace de nommage de ma classe, que je peux également modifier avant que l'objet classe soit créé. Et maintenant, je crée un dictionnaire lowercase attribute. Je vais parcourir mon espace de nommage avec items. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais regarder si mon nom de méthode ne commence pas par un double underscore, je vous rappelle que les méthodes qui commencent par un double underscore sont en général réservées par le langage. Je vais mettre dans l'overcase attribute le nom de ma méthode en minuscule. Voilà, c'est essentiellement ce que je fais. Je parcours toutes les noms de méthodes qui ne sont pas des méthodes spéciales. Et je vais, si mon nom de méthode a des capitalisations un peu hasardeuses, je vais tout mettre en minuscule et je vais mettre ça dans un dictionnaire. Sinon, d'ailleurs si c'est une méthode spéciale, je récupère mon nom tel quel. Et ensuite, comme superclasse, je vais mettre par défaut une superclasse qui s'appelle BaseOfAll. Donc, c'est mon framework qui va dire, lorsque j'utilise ma métaclasse, j'utilise une superclasse qui est BaseOfAll. Et ensuite, je retourne Type de New. Donc, comme vous créez une métaclasse, pour que le processus de création de l'objet soit effectif, il faut obligatoirement appeler New sur la métaclasse Type. Sinon, l'objet n'est pas créé. Mais on voit qu'à New, je lui passe un nouveau basis qui est base of all et je lui passe un nouveau dictionnaire un nouvel espace de nommage qui est lowercase attribute. Donc j'ai été capable de modifier l'arbre d'héritage mais également l'espace de nommage de ma classe avant la création de cet objet. Ensuite, j'ai défini ma classe base of all qui définit une méthode common fin qui sera utilisable par toutes euh, les classes qui utilisent la métaclasse lowercase attribute et ensuite j'ai défini ma classe C et pour dire que ma classe C a pour métaclasse cette fameuse métaclasse, il faut que j'utilise le keyword particulier métaclasse égale le nom de ma métaclasse. Donc c'est la syntaxe que j'utilise pour utiliser une métaclasse différente de type dans une classe que j'écris moi-même. Et ensuite, ma classe va définir une fonction avec une capitalisation très hasardeuse, donc avec des majuscules placées de manière un peu bizarre, et ma fonction retourne simplement une chaîne de caractères. Donc regardons maintenant ce qui se passe lorsque j'exécute ce code-là. Je vais créer une instance de C et je vois que maintenant sur mon instance, je peux appeler une méthode qui a un nom avec une capitalisation correcte et que ma, mon instance de C a également accès à command Func qui est une méthode qui a été définie dans la super classe de toutes les classes qui utilisent cette métaclasse. Donc pour résumer, refaisons un petit diagramme. J'ai mes deux primitives de base type et object. Type hérite d'object et object est instancié par type et type est instancié par lui-même. Je crée une métaclasse M, ma métaclasse va hériter de type, mais va également être instanciée par type. Et ensuite, je définis une classe C, qui hérite de object et qui est instanciée par ma métaclasse. Et pour finir, mon instance de C est instanciée par ma classe C. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de métaclasse. C'est clairement un sujet avancé, mais qui est très intéressant pour comprendre les mécanismes de création d'objets en Python. De plus, nous avons vu qu'en créant vos propres métaclasses, vous pouvez ajouter toute une couche de logique au processus de création des autres classes. Donc, vous pouvez créer des librairies qui peuvent effectuer tout un tas d'opérations, comme par exemple la validation d'arguments, ou alors la création de propriétés ou de descripteurs automatiques. À bientôt